M'a dit, j'espère que vous allez bien, que vous vous préparez pour le week-end. Apparemment, il va faire beau. C'est bien parce que toute la semaine, il a fait un temps pourri, n'est-ce pas Et un peu de soleil, ça ferait du bien. Alors, on va regarder un petit peu euh, les histoires d'argent. <rire> voilà, généralement, c'est un thème qui intéresse tout le monde. Bon, la monnaie, la monnaie. Money, money. Ben oui, alors, on a l'euro qui commence à dégringoler, enfin, qui commence, non, qui dégringole de plus en plus. Les cryptos aussi. Alors ça m'arrange pas personnellement parce que bon, ça fait depuis quelques, quelques années, on va dire, que j'avais un peu investi. Mais hein. enfin bon, j'ai bon espoir que ça remonte. De toute façon, les, les cryptos, ça suit l'euro, donc c'est sûr. Après, après, bon, ça peut se développer autrement. Hein. Bref, donc tout est en train de se casser la gueule. Excusez-moi, en train de se casser la figure. Il euh, n'y a que Vlad qui finalement euh, est content, hein, parce que le rouble, lui, il augmente. Ça, c'était sûr. Donc, on va regarder un petit peu au niveau monétaire ce qui va arriver. Euh, on va regarder, tiens, je prends le Dixit là. Attendez, on va changer de jeu. Hop. On va changer de jeu. On va prendre un autre. On va regarder un petit peu au niveau monétaire ce qui va arriver. Voilà. Donc, au niveau des sous, hein, puisque ça concerne tout le monde, hein, voilà. On ne sait plus dans quoi investir. Voilà. Hein. Donc, on va regarder au niveau de l'euro, e hein, puisque bon, au niveau de l'euro, ce qui va se passer, s'il va continuer de se casser la figure. Voilà. Alors, au niveau de l'euro, quelles informations je pourrais avoir En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous malgré tout. Ah, ben oui, regardez, on a l'épargne. Alors, on a l'épargne et on a aussi les choses qui, euh, qui accélèrent. Des choses qui accélèrent. On va regarder ce qu'il y a en dessous. On -ce que c'est une bonne carte. Bon, ça, c'est éventuellement l'Europe. Hein. Bon, je n'ai pas vraiment l'Europe en général, mais enfin, ça fait penser au pays. OK, et en dessous... Aïe, aïe, aïe, l'urne funéraire. Ouais, Bah l'épargne, elle risque de fondre. Hein. Bon, OK, ça fait penser à ça, moi. L'épargne qui risque de fondre. Bien, on va essayer d'avoir un peu plus de détails. Attendez, je vais faire un peu de place. Voilà, hop, ça, c'est mon autre Dixit mes autres dixit donc au niveau de l'avenir de l'euro qu'est ce qu'on pourrait avoir comme information voilà alors l'euro que va-t-il arriver ce qu'on a un problème d'inflation et donc un problème de perte de valeur au niveau de l'euro ok alors on a un joker Ouais, donc une surprise. Hein. On a éventuellement des choses. Euh, Peut-être un nouveau départ. On a les flammes. Ouais, on a le Pierrot. On a quelque chose qui est échoué. Et on a les bureaucrates. Alors, une surprise préparée par les bureaucrates, je dirais, ici. Ici, on a des rêves. En fait, une rêve, un nouveau départ qui ne pourra pas se faire. Je suis toujours sur l'euro. Hein. Donc, ça peut être la fin de l'euro. Et ici, des choses qui sont brûlées. On va regarder. Alors, le pierrot lunaire, c'est euh, un peu la tristesse, hein, normalement. Hein. D'accord Donc, au niveau de l'euro, qu'est-ce qui va arriver Je n'ai pas forcément de carte d'argent dans le jeu-là, d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne crois pas. Alors là, il y a des choses qui sont prévues de longue date. Ici. Ouais, donc ça c'est plutôt, on se réjouit de quelque chose. Donc là c'est les bureaucrates, d'accord, qui ne veulent pas du bien, qui sont plutôt contents de ce qui se passe par rapport à un souhait. Ouais. Je dis que tout ça est voulu. Hein. Bon, ok, on va regarder ensuite. Alors là on a une femme de pouvoir avec le jeu d'échecs. Quand je vous dis que tout est voulu, ça peut être la Ursula, pas forcément, mais c'est plutôt penser à elle, parce qu'une femme de pouvoir, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ok, là, on a des choses qui sont mises à la poubelle, ça, c'est pas bon, par contre. Ouais, là aussi, c'est bien l'oligarchie, et là, ça, c'est plutôt nous, éventuellement, hein. c'est un peu les gens. Bon, alors, déjà, cette histoire de crise de l'euro, c'est voulu, hein. C'est voulu et c'est un vœu qui est certainement voulu par, euh, par cette femme-là. Je pense que c'est Ursula. C'est une femme vraiment qui a, qui a la puissance. Vous voyez, les, il y a les, les, un homme là qui est agenouillé devant elle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un pouvoir. Ouais. Donc, ça peut être l'Europe. Alors, nouveau départ, changement, changement voulu. Très certainement, et planifié. Vœux qui se réalise Là, pareil. Un vœu réalisé. Et là, une destruction. C'est pareil, hein? c'est toujours le, le masque. Les, on a l'impression que c'est bien. Et en fait, vous voyez, la personne elle a des mauvaises intentions. Et là, c'est nous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette femme-là par rapport à l'euro l'instant moi je vois une destruction hein. et du, du fait et du coup le, le fait euh, ben, c'est pour nous c'est bof hein. bof bof alors on va regarder ici donc il ya on dit adieu à quelque chose oui donc il va y avoir un changement au niveau de l'euro hein. on dit adieu à quelque chose donc adieu à la monnaie on va dire ça va se traduire encore une fois par des sacrifices. Ouais. Là, pareil. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place ouais, Les problèmes, c'est que les gens, ils dorment. Ça, On est vraiment là, nous. Hein. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est la population. Hein. Donc là, les gens ne voient pas ce qui se passe. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Bon, bah c'est maléfique tout ça. Hein. C'est euh, l'alliance maléfique. Et là... Je vous dis, ça a été voulu tout ça. La, le fait que l'euro perde de la valeur, tout ça, ça a été voulu. C'est les idées, hein, les idées qui sont en train de se réaliser, de se mettre en place. Alors quoi ça va aboutir Parce que là, on met des choses à la poubelle et il y a un truc qui ne marche plus. Donc ça veut dire que l'euro, de toute façon, au bout d'un moment, il va, il va être échoué. Ici, ça ne fonctionne plus. Il est à sec. Il va être mis à la poubelle. Et ça, il va y avoir autre chose par la suite. Qui va être voulu ici par le serpent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place par la suite Et les gens, bah, ils continuent de dormir. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise S'ils continuent de dormir, ils continuent de dormir. Enfin, on va pas changer les choses. Hein. Alors, deux, ouf, deux cartes qui voulaient sortir. On va les mettre là. Alors, ici. C'est toujours l'espoir qui est autre chose qui arrive, les gens, en fait. Hein. C'est le, une espèce de de, de de forme qui grandit, d'accord. Ici, il ouais, y a quelque chose qui va fondre. Hein. Bon, pour moi, il va y avoir une fonte de l'euro. Vous l'avez ici. Ça, ça, ça c'est le bonhomme de neige qui se, qui qui dégouline, si je puis dire, qui fond. Et ça peut très bien être sur. Euh, euh, sur l'hiver, alors l'hiver, le printemps, alors oui il faut que ça fait penser que en astrologie moi je vois ça effectivement vers le printemps 2023, ouais donc ça correspond, donc là il va y avoir la fonte, la fonte de l'euro et la refonte d'un nouveau système pour moi, je suis en train de réfléchir que là il y a de l'or éventuellement et là il y a peut-être de l'argent, donc on a une perte de valeur, on va avoir une dévaluation, quelque chose comme ça, par rapport à l'euro. C'est pour ça qu'ils font. Et donc, il va être mis à la poubelle. Ça ne va plus fonctionner, cette histoire. Bon. Ici, c'est le dragon qui mange des livres. Ouais, donc, il y a vraiment un, la fin d'un système. Ouais. La fin de quelque chose. Euh, la fin d'anciennes conventions, on va dire. Il y a quelque chose vraiment, vraiment... Moi, je dirais que c'est la fin de l'euro, ça. C'est la fin de quelque chose qui a été mis en place jusqu'ici. Oui. Alors, ici, voilà. Alors, les gens, on va toujours leur faire croire ben, vous inquiétez pas, il va y avoir autre chose de nouveau. OK. Bon, elle, de toute façon, tout ça, c'est planifié. Le phénix, donc, ils vont bien mettre en place un nouveau système c'est les riches, hein, toujours pareil. Hein, euh, les gens qui, euh, voilà, qui ont du cœur, qui vont souffrir. Et euh, l'oligarchie qui, eux, vont s'en sortir. Alors, ça ne nous dit pas ce qu'ils vont mettre en place. On va essayer de voir un petit peu. Là, celui-là. Ouais, donc ça, c'est rapide. Bah oui, c'est dans quelques mois, c'est sûr. Le problème, c'est que ça va se traduire par ça. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Alors qui vont nous mettre en place. Donc là, on a une alliance. Une alliance qui va se faire. Ok. Et mais qui va être tra une trahison. On, on l'a aussi un petit peu ici aussi l'alliance. Hein. Là. Et là encore, on a une alliance. Alors, ça peut être aussi euh, la France et l'Allemagne. Hein. La, la Ursula et puis le Caligula, là. Hein pas impossible en tout cas il y a deux personnes qui font une alliance mais c'est une alliance qui aboutit à une trahison Bon. donc en résumé je suis en train de, en train de, de mettre mes cartes à 100 dessus dessous c'est pas grave hein. enfin, bref on va faire plusieurs cas en résumé pour moi l'euro le, va fondre ici vous l'avez ici, la fonte la fonte des neiges ça va fondre c'est voulu Il va y avoir une perte de valeur très certainement. On passe de l'or à l'argent, si vous voulez, c'est allégorique, mais enfin bon. Et l'argent, vous voyez, c'est le, le, le serpent. Donc, il y a une perte de valeur, c'est sûr. Euh, il va y avoir la fin d'un système, c'est sûr aussi, la fin de certaines conventions et une alliance, alors certainement européenne, ça m'étonnerait pas, qui va se traduire par de la, davantage de la pré précarité et ils vont mettre en place un nouveau système. Alors, lequel Toute la question est là. Une carte qui s'est retournée là-bas. On va les laisser de côté. C'est pas grave. Alors. Qu'est-ce que ça va être comme nouveau système Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Alors, il y a bien un nouveau projet, hein. ça c'est sûr. Alors, un nouveau projet avec. Euh, alors, avec un arbre. Alors, ça c'est un peu difficile à comprendre. C'est comme des larmes. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que c'est il va y avoir un nouvel organisme qui va être chargé de gérer la situation et des sacrifices. Ouais, bof. Ça ne me dit pas ce qu'ils vont mettre en place. Hein. Mais ils vont mettre un nouveau système en place. Hein. Mais un système assez contraignant, apparemment. Hein, qui va passer par une espèce de contrôle. Hum, c'est déjà dans les, dans les, dans les étoiles, j'allais dire. Hein. C'est déjà en projet, tout ça. Hein. Ouais. Bon, ça va se faire. C'est sûr. Ça va se faire. Mais qu'est-ce que c'est? Bon bah, c'est numérique, bien hein. je l'ai sorti. C'est la vous voyez, c'est la la, euh, la ah je vais pas le trouver. Euh, ce qui est immatériel voilà, c'est la numérisation non pas la numérisation la le digital le numérique voilà c'est numérique. Ils vont nous mettre bien un truc numérique. Donc euh, dématérialisé. Euh, dématérialiser ça c'était le mot que je cherchais. Ça va être l'argent dématérialisé. Bon bah c'est ça qui va se faire. Ouais ouais ouais. Bof. Et alors au niveau de l'épargne, alors ça va se traduire comment À mon avis, ça va être ça. Hein. Alors au niveau de l'épargne ou de l'argent, coupure. Que vous dire Danger ici, coupure. Quick, on coupe. Donc c'est bien la fin d'un système que l'on connaît au niveau de l'argent pour aboutir à ça. Vous l'avez ici. Alors, ça correspond aussi à ce que je vois en astrologie, puisqu'il va y avoir un, une espèce de, de, de, de disparition de la monnaie, si vous voulez. Ça, c'est très, très visible. Et au plus tard, hein, au plus tard, hein, au printemps 2023, donc dans un an. Alors, est-ce que ça peut se faire avant Oui, bien sûr. Mais j'avais l'impression quand même que c'était plus sur l'hiver. Hein. L'hiver, euh, plutôt la fin de l'hiver, pardon, parce que c'est la fonte des neiges. Donc oui, ça peut être vraiment être le printemps. Ouais, donc du coup, euh, bof, hein. Prenez vos dispositions au niveau de vos sous, hein, d'accord Je ne suis pas conseiller financier, donc je ne peux pas non plus vous donner des conseils, malheureusement, j'aimerais bien. Tiens, on peut demander d'ailleurs au jeu, on peut demander au jeu, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire avec nos sous Parce que là, euh, c'est clair que ça va être euh, dévalué, diminué, ça va fondre. Alors, trouver, trouver des solutions intelligentes, oui, merci, on, on, ça, on le savait. Hein. Ou alors, en fait, il veut dire aussi faire appel à des gens intelligents, ok Donc, des experts, un petit peu, ouais. Mais encore, ouais, parce que sinon, ça, on va se faire manger, ouais, d'accord. Mais enfin, moi, je veux un conseil. Ça, on, ça, on est d'accord. Ça, euh, malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de la situation au niveau des sous, euh, qui, vont se faire, qui vont vraiment se faire manger, ouais. Mais on euh, conseil au niveau des sous s'il vous plaît. Ah d'accord. Ah ça ça peut être une quelque chose d'intéressant. Alors il y a les perles, il y a les bijoux. Euh, ah vous savez c'est la huître perlière. Donc ça peut être éventuellement investir dans tout ce qui est euh, bijoux, euh, diamants que sais-je. Hein. Bon je pense à ça moi. Mais pas que. Ça peut être aussi investir au niveau euh, Attendez, euh, alors au niveau écologique, éventuellement, est-ce que ça peut être des actions Les actions par rapport à la protection de, de, de, ouais, de l'écologie. Hein, Parce on peut, on peut aussi investir dans les actions. Hein. Par exemple, il hein, n'y a, a pas que les. Ouais, les matières premières. Ouais, il y a de ça. Alors, sinon. Il y a, y a pas tant que.. Il n'y a, a malheureusement pas tant de solutions que ça. Hein. Les squelettes qui sortent du placard. Ouais, c'est-à-dire... Il va y avoir des scandales financiers, à mon avis, aussi, dans cette histoire. Ouais. Il va y avoir des scandales financiers. Là, il me parle, il me parle un peu sur autre chose. Euh, certainement en relation aussi avec le conflit que vous connaissez. Puisqu'on paye, euh, euh, comment dire, le gaz russe avec de l'or. Bah oui, si vous ne saviez pas, euh, sachez-le. Hein. Donc, c'est sûr que toutes les réserves d'or en Europe vont disparaître. Ça peut être ça, hein le scandale qui sort du placard ici. Et en plus, on a quelqu'un ici qui est dans un pays qui est froid. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a aussi le fait que la Russie, à mon avis, va être de plus en plus isolée. Mais, à mon avis, eux, ils vont trouver les alliés. Hein. Ouais. Bon, il ne faut pas se faire du souci pour Vlad. Hein. Lui, il va s'en sortir. Hein. ouais Donc, il va nous laisser l'Europe se débrouiller, se dépatouiller. Alors au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Ouais non mais c'est ça va être ça va être galère. Il hein euh, y a plein de gens qui vont être désillusionnés. Hein J'ai pas tellement de conseils, j'en ai pas tant que ça. C'est simplement essayer de faire appel à des gens euh, intelligents qui peuvent avoir des solutions, donc des conseillers financiers ou que sais-je. Et puis éventuellement euh, penser au, euh, à tout ce qui est en, en relation avec la terre. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein donc investissez un peu. Votre argent dans tout ce qui est en relation avec la terre. Alors, est-ce que ça peut être l'immobilier on va, on va essayer de demander. Ouais, ouais, bof. Il y a l'électricité, là. C'est le sapin de Noël, d'accord Donc, Noël, va vraiment être une période importante. On le ressort ici aussi. Noël et printemps, dans ces eaux-là. Mais il y a les guirlandes électriques, ici. Donc, il y a l'électricité. Donc, il y a les questions énergie. Donc, investir dans les questions d'énergie... Il y a de ça et les questions d'environnement, si vous voulez, éventuellement. Hein. De protection de la terre, j'ai envie de dire. Mais sinon, euh, de toute façon, on va y perdre. C'est clair. Vous voyez la, la, la chaussure, là C'est la pauvreté, ça. Il y a une perte, hein, les, les souris. C'est euh, une perte financière. Donc, faites au mieux, j'ai envie de dire. Faites au mieux, parce que, de toute façon, euh, euh, c'est un petit peu comme quand on est passé euh, du franc à l'euro, si vous voulez. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que les salaires, etc., ont été convertis automatiquement par la formule de calcul, hein, 6,5559, etc. Mais le problème, c'est que les prix, eux, bah, ils sont passés de 1 franc à 1 euro. Bon, c'est tout. Donc, les gens ont perdu au niveau du pouvoir d'achat. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, ça va être un peu ça. On va passer à un autre système qui fait qu'on euh, va y perdre de toute façon au niveau des épargnes, etc. Parce qu'il va y avoir une dévaluation, une perte de valeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution parfaite. En tout cas, on y va, c'est sûr. Donc, pour euh, finir, voilà, <rire> le, la sonnerie de la fin. Alors, une dernière carte ici qui peut être intéressante, c'est les questions de culture. Se faire des réserves, là, on, on, on essaie de gonfler quelque chose ici, mais c'est en relation avec la nature. Et puis, la, la personne, on voit très bien ici, un, un peu bizarre, mais enfin, elle est en relation avec les questions de la nature. Donc, pensez aussi à investir dans les choses pour permettre euh, d'avoir éventuellement euh, euh, des choses que vous, pour, que vous puissiez produire vous-même. C'est de ça, moi, ça, ça que ça fait penser. Hein. Donc, investissez vraiment, vraiment dans le côté culture, euh, que sais-je. Ouais, plutôt dans ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir euh, regardé ce tirage. Hein, donc, gardez bien en tête. Hein, euh, été, euh, pardon, excusez-moi. Non, pas été. Euh, hiver, voilà, je vais dire. Hiver, fin de l'hiver, automne. Il y aura des gros, gros changements au niveau certainement de la, des finances. Il y aura quelque chose, une alliance maléfique. Et on va passer, à mon avis, de l'or, euh, une espèce de d'argent ou de métal. Je ne sais pas exactement. Mais pour moi, c'est une perte de valeur ici. C'est une perte de valeur. Donc, n'attendez pas hein, au niveau de vos sous, si vous avez des, de l'épargne. Agissez maintenant. Ce sera mon conseil de la fin. Parce qu'ici, eh il y aura une coupure. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt. Au revoir.